Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. On est avec le petit sac d'évacuation, pas rempli, au max. Juste avec 2-3 petits trucs. Euh, aujourd'hui j'avais envie de tester une préparation, que. enfin une préparation, plutôt un dessert, quelque chose qui pourrait servir de dessert aussi bien pour de la rando que pour le sac d'évacuation. C'est quelque chose que je vous ai présenté un peu dans la vidéo de... sur la présentation de Lyophilis Eco. Euh, justement avec tous les plats lyophilisés, stérilisés, toute la nourriture de randonnée, les rations d'urgence et d'autres. Et je ferai quelques petites vidéos sur ça aussi parce que euh, j'ai, comment dire, pas des coups de gueule à dire, mais des petites, euh, des petites suggestions, disons. Donc en fait, voilà, on va tester ça, une petite tarte tatin euh, de la marque Boco et Petit Plat, qui est placée à que Aline B nous a préparé et qui est dans le 29170 à Fouesnant. Vous avez l'URL le le, du site, je vous mettrai ça en description. Donc là, actuellement, c'est de la tarte à teint qui, à ma connaissance, se conserve 3 ans, 2 à 3 ans. Là, on est sur une date de péremption de euh, février 2022. Donc, euh, pratiquement bon encore pendant un an. Mais... Euh, mais, mais voilà, plutôt cool à ce niveau-là, donc avec, quelques, avec 5 ingrédients. Donc quand même, quand même c'est tranquille hein. sucre, farine, œufs, beurre, sel et pommes. Donc, on a une portion de 100 grammes. L'inconvénient, euh, avantage et inconvénient de ces plats, euh, de ces plats, desserts et autres. Hein. L'avantage principal, c'est le temps de conservation. On est sur du 2 à 3 ans. Euh, L'inconvénient après, c'est qu'on est sur des plats qui coûtent environ 4 à 6 euros. De ce que j'ai pu revérifier tout à l'heure ça n'a pas trop changé sur les prix euh, donc euh, voilà c'est un petit peu embêtant à ce niveau là mais après bon tu te dis euh, voilà si c'est vraiment sur dans le but de longue conservation et ça d'avoir un petit peu des plans et autres pour si justement euh, voilà randonnée euh, évacuation ou euh, même euh, résilience ou je sais pas moi un chalet en montagne avec euh, avec des approvisionnements qui peuvent être un petit peu compliqués et euh, je pense que je vous présenterai également ça soit dans cette vidéo mais peut-être plus dans une autre je sais pas trop je, je verrai encore c'est une boisson énergisante alors euh, je suis un peu critique à ce niveau là parce que j'ai pu tester ça donc, quand je testais des plats euh, stérilisés justement à peu près dans la même catégorie que, que de la marque Boko et Petits Plats euh, mais euh, j'ai pas vraiment eu de coup de fouet ou autre ensuite ça hein. euh, donc je, je sais pas trop c'est je suis un peu euh, je suis pas hyper convaincu du bien fondé de ce genre de choses après moi perso après je, sur le moment je l'avais testé avec de l'eau d'urgence des sachets d'eau d'urgence donc euh, soit comme ça hein, comme vous voyez dans la pochette euh, normale quoi enfin dans les petits sachets et sinon il y a aussi euh, Conditionné dans des sachets comme ça. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Je ne crois pas que ce soit la même marque, j'ai le doute. Euh, mais pareil, c'est conservable euh, 5 ans. Ouais, c'est ça. De février, non, janvier, février, mars. De mars 2020 à mars 2025. Donc ça va. Et là, c'est un sachet entier de flotte. Et là, il y en a conditionné à Lorient et je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 500 millilitres. Non, enfin, il y en a moins, je crois. Je ne sais plus. Mais en gros, voilà, je testerai soit ça dans la vidéo, soit dans une autre, je sais pas encore trop. Parce que, en lien avec le sac d'évacuation, j'ai la gourde du coup, la gourde que je vous avais présentée dans le sac d'évacuation. Donc je vous mets la, la petite note là. Il hein, y a pratiquement 100 vues, ou je crois 100 vues sur la vidéo, donc c'est cool. Euh, c'est des bonnes gourdes, hein, euh, bien résistantes, étanches et tout. Il euh, y a un peu de la merde qui s'accumule au niveau du filetage. C'est normal, c'est là où il y a le plus d'action, on va dire. Avec les boissons mais, euh, mais mais mais voilà bonne bonne boisson puis euh, au cas où tu peux l'accrocher en mousqueton et autres à la taille au sac donc à ce niveau là c'est bien cool donc voilà on va tester ça et puis euh, et puis je vais vous donner un petit peu mon, mon avis à ce niveau là parce que j'hésite à en reprendre mais c'est juste que ça coûte un peu cher donc euh, j'essaye de voir avec le sac d'évacuation si ça vaut plus le coup entre guillemets d'avoir un dessert stérilisé dans ce sens là euh, qui se conserve du coup euh, 3 2 à 3 ans je crois ou alors plutôt euh, je sais pas moi par exemple de la compote euh, lyophilisée qui se conserve euh, pareil 4-5 ans mais qui a à peine plus de, de, de, de grammes parce que là on est sur une part de 100 grammes alors que les plats euh, stérilisés en général c'est euh, entre guillemets deux portions de bouffe pour une portion de flotte ce qui fait 100 grammes de bouffe euh, non c'est le contraire c'est une portion euh, Enfin, c'est une portion ou trois, je sais plus. Mais en gros, vous avez une préparation qui a 100 grammes et je crois que tu rajoutes de la flotte et ça fait 150 grammes. Et voilà, tu as, as la bouffe. Mais si t'as pas la flotte, bah tu bouffes du truc sec. Donc as l'air un peu con quoi. Bon, alors du coup, c'est testé. Je vous le montre un peu. C'est euh, genre euh, compact. Hein. C'est pas genre non plus une ration d'urgence. Euh, mais au niveau de la texture, on s'y rapproche quand même. Hein. C'est. Euh... Ouais. C'est pas mal compact. Mais. C'est pas mal, hein c'est un petit peu un goût de caramel, léger. Ça va. Après, en vrai, pour de la bouffe qui se conserve 2 à 3 ans, euh, on peut pas trop l'en vouloir de la tête que ça, quoi. Mmh. Mais... Euh, non, ça va, c'est... C'est correct, je trouve. Tout correct, ouais. Mm. Plutôt pas mal.